et salut tout le monde c'est on se retrouve donc sur oldium rappelez vous la dernière fois on était allé sur blood island et un de nos congénères Marc nous avait demandé tout un listing de choses à faire donc évidemment, hors vidéo, euh, j'ai crafté, j'ai miné, enfin voilà, donc j'ai tout de près dans le bateau. Donc on va pouvoir aller lui ramener tout ça. Donc le petit problème qu'on avait, c'était les batteries. Alors ce qu'ils appellent les batteries, tout simplement, ce sont les piles. Et elles se font, si je ne dis pas de bêtises, ici. Voilà, donc pour faire des batteries, il vous faut des lingots de titane. Évidemment, à chaque fois que je lance le jeu, il fait orage. Donc des lingots de titane et du cuivre, voilà, donc ça en demande euh, voilà, pas mal, donc c'est pour ça qu'il faut pas mal miner. Et au niveau stockage, ça je m'en occuperai, euh, attends, je vais replanter, euh, j'avais fait euh, des carottes, euh, Ouais, non, des graines de maïs. Est-ce qu'on peut aussi faire de la farine Donc euh, la farine, je l'ai trouvée, je suis allée looter quelques, euh, quelques maisons, pas très très loin. Euh, j'ai pu euh, j'ai pu obtenir euh, ben le, le nombre de farine qui me manquait. c'est ce qui m'a posé le le plus de problèmes je dirais euh, dans le jeu là c'est de trouver la farine etc puisque je là on les gardait pas donc on attend qu'il pleuve plus alors j'ai tout de près dans le bateau hein, que ce soit le lit que ce soit euh, tout, tout est prêt on va juste planter des petits maïs là euh, on y arrive, ça veut se mettre quand ça veut, voilà est-ce que ceux-là sont non ils sont pas mûrs bon ok, alors on va faire le point vite fait avant de partir j'ai fait aussi des pioches donc on va regarder au niveau de la map, de la quête donc il faut qu'on aille ramener tout ce que Marc nous a demandé euh, dans la liste euh, de la dernière fois de l'épisode précédent, donc on devait lui ramener euh, 15 fabriques sans farine, 50 bandages, 15 médical kit On lui avait donné directement sur place. Si vous vous rappelez ou si vous n'avez pas suivi, je vous mettrai l'explique complet à la fin de la vidéo. 25 kevlar sans biofuel, sans clous, sans charbon, sans planque 3 bilots, 250 euh, ciments. 25 litres et 25 batteries donc c'était ça qui nous posait un problème après il avait fallu que j'aille énormément dans la mine euh, chasser les araignées pour faire ce qui me manquait donc on va aller vérifier quand même dans le bateau euh, si j'ai rien oublié au niveau ici je me suis refait un casque parce que ben voilà, le mien ne va pas tarder à être out et euh, j'ai enlevé les chaussures de toute façon qui étaient mortes parce que j'avais un problème de, de comment dire, de dégâts au niveau de la température donc ici j'ai préparé un autre lit pour pouvoir bah, le remettre quand on revient voilà et euh, on va aller voir dans le bateau tout de suite hein, si j'ai bien tout remis alors on a à boire on a à manger on a tout ce qu'il faut boire manger ou ouais, les fibres il manque un petit peu on a quelques canettes de céréales on va aller voir dans le bateau si j'ai rien oublié alors, je fais gaffe parce que Hors live, hors live et hors vidéo, ils, avaient, ils sont arrivés à me tirer dessus euh, à travers les murs. Donc, euh, allez voir si on a tout. Dans le bateau, normalement, on a tout. Alors, on a bien, qu'on ne parte pas pour rien, on a bien les 15 fabriques ici. On a bien euh, les 100 farines ici. On a bien euh, les 50 bandages ici. Les 15 médical kits, on lui a donné, donné déjà la dernière fois. On les avait sur nous. Les 50 jus, on lui a donné. Les 25 kevlar, on les a là. Ensuite, les 100 biofuels, on les a là. Qu'on ne parte pas là-bas pour rien. Euh, les 100 clous, on les a là. Euh, ensuite, les 100 cols, Ici. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous fallait 100 roues de planque ici. 3 bilots, ici. 250 ciments, on a bien 250 ciments. 25 litres, on les a. Et les 25 batteries, on les a. Donc j'ai fait deux pioches d'avance au cas où on puisse miner sur place. Et le lit, bien sûr, pour la base, s'il y a besoin. Voilà, par sécurité, vous le savez puisqu'on doit détruire notre lit sur place alors vous aurez vu que j'ai pris un petit peu de vie euh, supplémentaire j'ai trouvé des pizzas en fouillant les maisons donc euh, pour trouver la farine maintenant je sais qu'on peut en faire aussi j'ai vu ça euh, Hop, je vais peut-être prendre mon arc avec moi j'ai vu qu'on pouvait faire de la farine directement bon là il n'y a pas grand monde hein, sur le terrain donc ce qu'on va faire, ben, je vais prendre le bateau on va aller à Blue Island, euh, donc les batteries, vous avez vu, hein, tout simplement c'est ici, voilà, dans le workbench, ici, et ce sont en fait des piles, tout simplement. Donc vous voyez, j'en ai fait, alors ça se fait par nombre de deux, euh, donc si vous, vous mettez un, ça va vous en faire deux piles, donc j'en avais une, de trous carottes et euh, donc voilà donc on a tout euh, ici j'ai déposé euh, le, le schéma des turbines machines pourquoi parce que pour l'instant on nous le demande pas donc euh, on va pas le trimballer sur nous on a 174 flèches donc je pense qu'on est bon on a on a tout ce qu'il faut donc on est parti on va aller là bas donc on doit aller à blood island alors c'est bien ça, je vérifie. Blue Island, exact. Donc, Blue Island, nous, on est en bas, ici. Et on doit aller ici. On va mettre un petit point de repère, voilà. Avec le clic gauche. J'espère que j'ai assez de gasoline pour le bateau. Normalement, on a une petite, euh, comme d'habitude, une petite... Euh, euh, comment on appelle ça Plateforme de prête là-bas. Allez, on s'en va. Alors, au niveau du fuel, euh, peut-être que je devrais en remettre Alors un petit peu, histoire 2, voilà, hop, et on s'en va, on va en direction de Blue Island, alors, on va P pour le mettre en marche, et on va se mettre en full speed, et on est parti donc, ce que je vous propose, c'est tout simplement qu'on se retrouve là-bas. Une fois qu'on est sur place, euh, parce que le trajet est un petit peu long, donc en vidéo, ça crée un petit peu de, de vous laisser faire le trajet avec moi, bien que j'aime bien vous avoir avec moi, il n'y a pas de problème. Mais bon, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve là-bas. J'ai bien peur que quand on arrive, il fasse nuit. Euh, donc, euh, écoutez, on verra ça. On se retrouve une fois que je suis arrivé sur place. Allez, à tout de suite alors, on est bien arrivé à Blood Island, ce coup-ci j'ai garé le bateau, comme vous pouvez le, remar le remarquer, à l'envers, hein, le bec là-bas, qu'on ne se retrouve pas avec le même problème qu'on avait eu dans l'épisode précédent, rappelez-vous euh, le vol du bateau, euh, le bateau qui s'est pris pour un oiseau, et qui aurait pu, euh, si on n'avait pas pu le débloquer, euh, donner fin au let's play. Donc, j'ai tout pris sur moi, et on va aller voir Marc et lui donner ce qu'il nous a demandé. Alors, je vous rappelle, hein, sur cette île, il n'y a rien du tout. Mais rien du tout. On va refermer la porte derrière nous. Alors. Ok. Donc, on va parler à Marc. Alors. On lui avait donné donc, les 15 médical kits. D'accord C'est toujours mémorisé ici. Donc, ça, il n'y a pas de problème si vous l'avez sur vous. Vous pouvez déjà lui donner d'avance ce que vous avez sur vous. Partir et revenir, c'est garder en mémoire. Donc, les 15 fabriques, on va lui donner. Les 100 fleurs, on va lui donner. C'est les 100 farines. Les 50 bandages, je ne les ai pas pris. Mmh. Euh, bah, c'est pas grave, on va leur donner, lui donner cela Je dois les avoir dans le, dans le bateau. Alors. Deux. 4 5 si je faisais moite ça serait mieux peut-être 28 33 47 54 non 3 je les dans le bateau hein, de toute façon donc c'est pas gênant alors euh, tuc tuc tuc, on en est au bandage 50 bandages voilà ensuite 25 kevlar c'est là ensuite du biofuel le biofuel il est là des clous les wood plank le col les billots le ciment les litres. et les batteries voilà Quentin réussit. Euh, réussi Merci beaucoup. Je vais pouvoir maintenant continuer avec succès. Stan est arrivé euh, et il voudrait te parler urgentement. Merci. Ok. Je sens que lui aussi va nous demander encore quelque chose de grandiose. Bonjour Stan. Alors, euh, merci d'être venu. Je voudrais discuter. Euh, J'ai eu quelque chose de très important à discuter avec toi. Le leader de la milice euh, semble être suspicieux sur la résistance et les plans pour le, les stopper. Je suis sûre qu'il est possible de savoir quelque chose au, à, à, à propos de cela. Peut-être. Peut-être est-il euh Peut euh, plus simple de chercher de, de soi par soi-même des informations sur la résistance euh, J'ai décidé euh, de rester euh, ici, en, en, en safe, hein, tout simplement. Et de rester dans cette maison abandonnée. Ce sera donc le nouveau poste, hein, comme on l'avait vu dans la fois précédente. Il nous confirme donc, ce sera donc le nouveau poste de la résistance. Ok. Il nous faut qu'on, évidemment, il nous demande euh, que cet endroit doit rester sûr. Et il nous demande de n'en parler surtout à personne. Alors, les raisons pour lesquelles je voulais te parler euh, sont ici. Euh, parce que euh, j'aurais besoin, de, évidemment, de choses. J'ai fait une liste, c'est une blague. J'ai fait une liste de ce que j'ai besoin. S'il te plaît, euh, craft euh, et place euh, les, les stations et les fournitures ici, d'accord, donc qu'est-ce qu'il va nous demander, lui alors on va le noter au fur et à mesure pour s'en sortir, alors il lui faut un camp fire bon, ça c'est pas le plus dur à faire deux forges on va même peut-être pouvoir dans les forges, non, il me faut des billows un workbench Ouh. workbench, non, il va falloir revenir à la base, oh là là un workbench une mystery station. Oh, là, là. Ça va demander tellement de compo. Tout ça. Un loom. En fait, c'est tout ce qu'on a dans notre base. Hein. Un loom. Un wood stove. Un sous-bench. Oh là là, la vache 3 euh, lits, je pense que c'est ça. 3 couches. Je pense que c'est des lits. Euh, liter chair. Combien il lui en faut 3 litres chair. 2 tables. 8 euh, chaises. Oh la vache 3 cabinets ça j'ai pas vu du tout où on fait les meubles hein. et euh, deux bookcases, deux bookcases, ça c'est des bibliothèques j'ai pas vu du tout alors peut-être que ça va nous débloquer euh, des choses hein, mais bon j'ai rien sur moi là je suis venue juste pour ça ok mais écoute, euh, on va voir ça une fois rentré à la base donc c'est un aller-retour assez rapide euh, lui est-ce qu'on peut à nouveau lui parler non donc, on peut repartir, en fait. On est venu pour ça, c'est une blague. Hein. Donc, va falloir leur fabriquer tout ça. Bon. Bon, bon, bon. Alors, euh, au niveau de... Alors, regardons ici un petit peu euh, dans l'inventaire. Alors, le campfire, pour en faire, il nous faut du bois et des pierres. Ça, à la limite, on peut le faire ici et leur donner. Ensuite, euh, deux forges. C'est dans les plaçables, les forges, voilà, c'est les bilots qui, qui vont manquer. Ensuite, euh, le workbench, je crois que c'est le workbench. Voilà, Il ouais, faut qu'on revienne parce qu'on n'a pas les lingots, donc il faut qu'on revienne à la base. Euh, la chemistry station, c'est dans le, le, dans le workbench qu'on le fait ou dans un autre atelier qu'on a à la base. Le loom, c'est pareil, c'est là où on fait des tissus. Le wood stove, alors, wood stove, je ne sais plus ce que c'est. On va regarder. De toute façon, c'est classé ici par ordre alphabétique. Si on peut le faire, euh, si on peut le faire ici euh, wood crête, wood d'or, wood fondation, wood pillar, wood railing, wood stair. Non. Le wood stove, on ne peut pas le faire là. Donc, ça doit être dans un des ateliers. Euh, le loom, bon, le saut so bench. sobench, bench, euh, pareil, ça doit être dans un des ateliers de la base. Trois couches, c'est des lits. Les lits, c'est des couches. Uh, uh, Même pas. Comment ils avaient des couches. bed, ça doit être ça. Hein. Je pense que les couches, c'est bête, mais à voir, à confirmer. Je, regard, je vais regarder. Euh, 3 litres chers. Alors, est-ce qu'on a ça là-dedans Litter. Liter boot, Liter chest, litter leg, leg armor, non. Deux tables j'ai pas vu les meubles hein, pour être honnête avec vous alors ça doit être peut-être dans un autre dans un autre atelier dans le building on n'a pas de meubles ah si c'est des fondations non il n'y a pas les meubles hein. peut-être avec le euh... un autre atelier qu'on n'aurait pas construit on va pouvoir faire les meubles mais là, pour l'instant, moi, je n'en vois absolument pas. Non. Euh, donc, euh, les tables, les chaises, les cabinets, ça, ça va être une bonne question à se poser. Donc, déjà, on va repartir. On a déjà pas mal de choses à faire. Hein, donc, on va aller là-bas. Bah, regarder ce qui nous manque à crafter pour notre base. Voilà. Je ne suis pas sortie du bon côté, évidemment. Euh, alors, on va reprendre notre bateau. On gaffe qu'il n'y ait personne. Je ne sais pas s'il y a des cailloux ici, sinon on aurait pu faire les. Euh, ouais, sur place. On peut faire à la limite les. Qu'on euh, appelle ça Les deux. Euh, place, sable. On pourrait faire les deux campfires 10 bois, 10 pierres. Hein. Et euh, non, là, il nous faut les bilots. Les bilots, c'est les animaux. Euh, alors, attendez, on va essayer de faire ça là, histoire de ne pas être venu pour rien. Je ne vais pas me faire tuer, parce que je n'ai pas placé le lit. Voilà. Donc là, on a bien 10 bois, et il nous faut... <coughs> Excusez-moi, je la vois qui déraille. Il nous faut 10 pierres un gaffe aux animaux ici, aux hunters, il y en a qu'à même, même si c'est une petite île, rien du tout. Ah, mais il en faut deux Campfire, hein? non un. Donc On va le craft direct et on va lui donner, ce sera fait. Voilà, 19 secondes, on va se mettre à l'abri. J'ai l'impression que la nuit va tomber. Au moins qu'on tue des animaux. Si on en voit, je n'ai pas du tout. On va boire un coup. Je n'ai pas euh, du tout posé mon lit. Hein. Ça me pose un véritable problème, ça hein, on va manger une viande et on va manger des protéines. On sait qu'il y a des animaux ici, mais Alors, je pense que le mieux, ça va être de revenir à la base. On ne va pas prendre de risque, de risque sans avoir posé le lit et ça m'embêterait vraiment de poser le lit juste pour ça. Donc, on va lui donner déjà le campfire. Ce sera fait. Donc, euh, il n'est pas il est pas, il pas, pas encore... Ah oui, je ne l'ai pas mis euh, dans le... Il faut que je le mette dans ma barre de raccourci pour le lui donner. Alors, eux. Non, tu veux pas faut toute. Euh... Pourquoi Non, ça, ça va être un mystère. Hein. Alors, à moins, et c'est ce que j'ai bien peur, c'est ce que j'ai bien peur, c'est que le dev se soit arrêté là. J'ai un petit peu peur de ça. Je vais le vérifier parce que contrairement à l'autre, voyez, euh, à moins qu'il faille tout lui ramener. Euh, mais j'ai un petit peu peur que le dev se soit arrêté là. Parce que vous voyez, on n'a pas la possibilité de lui donner. On a le feu de camp sur nous et je peux pas lui filer, quoi. Ça m'embêterait de devoir faire tout ça pour rien. D'autant plus que les chaises, etc., je vois pas du tout, du tout, où euh, on peut les faire. Euh, donc, à la limite, il faut revenir à la base. Donc, il y aura une caisse comme si. On va regarder au niveau de la, de la map. Euh... Stan m'a demandé une liste de craft, de, de, de fournitures et de d'ateliers pour la résistance euh, qui se trouvera ici. Euh, crafté et placé. Ah, il est placé dans la maison. A can be seen when interacting on complete. Go back to speak with Stan. Donc, attendez. Alors, on va essayer un truc qui disent peut-être de le placer directement sur le sol. Alors, si je place le... Le feu de camp ici. Voilà. Euh, ben Est-ce que ça l'a validé auprès de Stan Oui. Donc en gros, faut nous-mêmes placer euh, voilà, tout ce qu'il faut dans la maison directement. Bon, très bien. Euh, ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud tout ça. Alors, bon, on va fermer et on va repartir. Il fait nuit, c'est pas très cool de repartir maintenant. Mais bon, alors.. Euh, je vais faire le retour jusqu'à la base. Je prends marque. Je vais faire le retour jusqu'à la base. Gardez-moi cette tous elle est pas belle. Vous voyez pas comme ça jusque-là. Je l'avais pas vu, je ne sais pas vous. Mais moi je l'avais pas vu aussi bleu verte. Hein. Bizarre. Bizarre, bizarre, bizarre, mais en tout cas très joli. Et où ils sont passés où mes, mes sparadras là J'avais bien mis 50 pansements. Mmh. On va s'en refaire, donc. Écoutez, on est reparti. Donc, ce coup-ci, on revient à notre base. Alors, qu'est Map, on revient à notre base qui est ici. Voilà. On fait taillot, taillot. Je les aurais pas, euh... non, je les ai pas mis là. Il me semblait qu'on les, a... on a vérifié ensemble, pourtant. Bon. Écoutez, on va rentrer à la base. Je vous retrouve là-bas. Et puis, euh, on va voir ce qui est possible de faire et ce qui ne l'est pas. A tout de suite. Alors, je ne suis pas encore arrivée à la base. Hein, je suis sur le chemin. Mais je tenais à montrer quand même que le nouveau développeur arrange bien les choses. C'est-à-dire que là, vous voyez, la nuit avant, c'était super sombre. On n'y voyait rien du tout, du tout, du tout, du tout. Et là, il a mis un effet avec cette ouverte assez sympathique. Et au moins, on y voit la nuit, quoi. Je veux dire, c'est plus la galère d'avant où il nous fallait des lampes, il nous fallait tout un tas de trucs. Donc, on voit bien que le nouveau développeur qui a repris le jeu fait du bon boulot. Voilà, je tenais à le montrer quand même parce qu'en bateau, vous le voyez très très peu parce que je vous fais des coupures. Pour vous éviter le long trajet. Et à ce moment-là, ben, euh, voilà, je tenais à vous le montrer parce que voilà, ça, c'est un autre boulot du, du, du nouveau dev. Euh, il a encore beaucoup beaucoup de travail à faire hein, vu ce que l'ancien développeur avait fait donc il a beaucoup de choses à rattraper mais il avance à son rythme progressivement, tranquillement et c'est du bon boulot donc merci à lui et on se retrouve donc ben, ce coup-ci à la base je ne reviendrai pas dessus mais on, on se retrouve à la base et on va voir tout ce qu'on peut faire là-bas allez à tout de suite alors je vous reprends juste avant l'arrivée à la base regardez les couleurs qu'il a ajoutées c'est magnifique je trouve alors je ne sais pas si c'est juste la vue quand on est dans le bateau ou si on va voir cette vue aussi en sortant on va le voir tout de suite Donc, on va essayer de se garer comme il faut à notre base mais en tout cas ce bleu vert là eau turquoise c'est magnifique on a vraiment l'impression d'être dans les îles et au moins ça éclaire la nuit on est moins dans ce noir qui était complètement ingérable alors, on va essayer de se garer, c'est pas gagné par contre. Hein. Hop là, déjà je me suis pris le. Hop J'aimerais arriver à me mettre correct hein, ici. Je vais me reculer que ça fasse boum derrière hein. voilà on va regarder on est un petit peu loin un petit peu loin on va se garer un peu mieux un tout petit peu un tout petit peu plus près du bord il faudrait on recule hop là là là là c'est pas bon voyons voir celui-là, ça serait bon. OK. Donc, on l'a éteint Ah ouais, on l'a éteint. Alors, on a bien notre feu de camp ici. Ah non, on l'a posé là-bas. On a posé le feu de camp. Donc, euh, voilà. Mis là-bas, donné déjà. Alors, qu'est-ce qu'on nous demandait Deux forges. Donc ça, on va pouvoir faire tout ça là-bas. Par contre, cette histoire de pansement me chagrine. Hein. pas où ils sont passés. Bon. Alors, il euh, va falloir viser tout à l'heure. Et voilà, plouf Bon, oh, c'est pas grave. J'espère qu'on ne va pas freeze. Non, non, mais regardez. Regardez euh, l'éclairage. Hein. Franchement, c'est autre chose de nuit, quoi. C'est vachement plus joli. Chapeau bas. Chapeau bas, chapeau bas. Ok. Oh, cette mer, ça donne envie. Allez, hop, on continue. On va regarder un petit peu. Qu'est-ce qui nous manquerait Alors, où c'est qu'on peut faire ces choses-là Alors, déjà, on va faire deux, les deux forges. Pour faire des forges. Pour faire des forges. Alors... C'est dans les places sables. Il nous faut des pierres. Il nous faut euh, des bilots. Et les bilots. Les bilots, les bilots, les bilots. Ils sont, c'est par ordre alphabétique. Alors, les bilots, il nous faut des pierres. Voilà. Il nous faut quand même des minerais. Alors Heureusement que je suis allé miner euh, hors caméra. Mais il va falloir qu'on remine. Hein. Donc, deux forges. Ensuite, euh, Ici, donc, on peut pas faire les... Alors, on va regarder dans les différents ateliers. Qu'est-ce qui nous manque à faire Alors, euh, Electric Stove, on l'a fait. Les électriques parts, le frigo, on l'a. Ça, c'est des lumières, donc c'est pas ici. Euh, alors, on va regarder ici. Donc, la Mystery Station, on l'a. Control Panel, on l'a. L'armoire pour sauvegarder, enfin pour mettre en sécurité nos fusils, on l'a. Le loom, on l'a. Euh, la militaire crête, on l'a. Le weapon bench, on l'a. Tout ça, on l'a. Donc, c'est pas ici. Et là, on a le workshop blueprint. Ça, c'est pour faire un autre workshop. Alors, c'est pas ici. Ça, par contre, ça va poser problème. Alors, euh, le workshop avancé, on ne l'a pas, par contre, je ne sais plus. Il faudra qu'on regarde. Alors, ici, par contre, donc, le saut bench, on l'a. Le water tank, on l'a. OK. On va regarder ici. Alors, ici, c'est tout ce qui est euh, pour les élevages de poules, de vaches, de cochons. Euh, donc, on n'a pas du tout euh, ce qui nous demandent. Euh, ta tac, tac. Les workbench, on, ça, c'est dans le... On l'a mais c'est ce qui m'embête un petit peu c'est le wood stove on l'a pas là alors on va regarder là dedans mais j'ai un doute bon, là c'est juste pour faire des affaires dans la forge je pense pas qu'on puisse faire autre chose donc ça doit être un élément qu'on n'a pas on va aller voir dans le on va regarder quand même tous les ateliers hein, par sécurité dans le loom, donc on peut faire évidemment tout ce qui est vêtements et tenues. Ici, rien. Là-dedans, rien qui nous est demandé, en tout cas. Là, ici, ce sont les armes donc qui nous en a pas demandé. Ok. Donc à part là-bas, ou alors que ce soit un objet qu'on n'ait pas encore construit. Là, non. Dans le feu de camp, non. Je ne pense pas. Non. Dans la gazinière, je ne pense pas non plus. Dans le frigo, il n'y a plus rien. Donc, je pense que ça doit être ici. Alors. Le fourniture bench. Je pense que ça doit être ça. Fourniture, c'est hein, généralement, généralement tout ce qui euh, nous sert à. à aux meubles, aux fournitures, etc. Hein, tout ce qui peut meubler, quoi. Fourniture bench, on va donc se pencher là-dessus. Et on finira là. Si on meurt pas, bien sûr. Hop. Alors, le fourniture bench. Il nous faut euh, 25 ou 20 wood plank. Alors, Ça, c'est pas trop compliqué à faire. Si on n'en a pas déjà de fait. Non, on va les faire. Uf. Alors, euh, hop. Ça va faire de la place. Alors, wood plank, euh, Par ordre alphabétique. On ne se prend pas la tête. ST. W Wood de Wood C'est bien là-dedans, important. Hein, On peut les trouver là aussi, Wood Plank. Il m'en faut 20. On va faire 10 pour voir combien ça fait. Alors, euh, le temps que ça se fasse. Des wood plein, qu'est-ce que ça nous a demandé d'ailleurs Pas du tout. Donc, pour l'instant, on ne s'embête pas. 1 minute 32. On va voir combien ça en fait parce que ça en fait plusieurs à la fois. Alors, ici. Donc, tout ça, on a dit qu'on l'avait. Euh, workshop bench. Weapon bench. Donc, ça, je pense que ça va de l'autre côté. Euh, le turbine machine, je pense qu'il va de l'autre côté. Tootgraph turbine machine. Donc, on va le mettre là. Et on le rangera là-bas. Donc pour l'instant, on peut aussi se faire, alors les 25 vis, est-ce qu'on les, les, les 15 steel plates Alors, euh, ça se fait, cobalt, iron, steel plate. Alors, euh, il me faut des lingots d'iron, de, ah, il me faut popop, des lingots, est-ce qu'on en a d'avance On a 17, on va voir si on peut en faire, ça me tendrait, ça en demande 2, donc combien on nous en demande euh, de steel plate euh, On nous en demande 20, euh, steel plate 15 15 steel plates, alors hop, mets-toi là, combien je peux en faire max 8 ans. Écoutez, on va crafter ça. Donc, qu'est-ce qui manquerait euh, pour les steel plates Il nous manque. Il nous manque. Donc. On en a ici euh, 8. Il nous en faut 15. Donc, on va faire une vingtaine de lingots, peut-être. Je pense que ça peut ne pas être mal. Alors. Hop On va faire. Euh... Ça On en fait vite, ça fait pas beaucoup, mais bon, on va essayer d'avancer pas à pas. Alors on a les wood planks déjà, donc on va les porter là-bas. On a nos 30 wood plank. Nos 20 wood plank, pardon. On a même 30. Euh, les, 20, les 25 vis et les iron beam. 25 vis. Je me suis bloqué. Alors, 25 vis, je sais qu'on en a utilisé beaucoup. Je ne sais plus si on en a assez on en a voilà 25 vis les iron bim alors iron bim iron bim ça nous demande aussi euh, des lingots de cobalt hein. ça demande énormément de lingots de cobalt hein. Donc, on va en prendre ça Cobalt, cobalt, cobalt, c'est plus bas. Hop, iron. on va en faire 20. On verra ce que ça donnera. Donc, on va aller poser nos vis là-bas. Je les ai toujours sur moi. Ou bon, on va attendre. On va attendre. On va mettre le bois qu'on n'a plus besoin ici. Histoire de pas avoir trop de bazar un petit peu partout. Euh, de la clé. On va la mettre ici. Euh, on va mettre ici. Il nous faut un loom. Il nous faut un loom. Alors le loom, le loom, le loom. Je ne sais plus où on le fait. J'ai complètement zappé depuis le temps qu'on l'a fait. Le loom, il me semble que c'est que c'est ici, mais je ne suis pas certaine. Light power, générateur. Non, c'est tout ce qui est électrique. Euh, le loom, je ne me souviens plus. Regardez là. Non. Ici, non. Euh, alors, l'advanced Workbench, il va falloir qu'on se fasse aussi. Workbench avancé, on l'a pas. Alors. Il n'y a pas de loom ici. Ah si, on l'a, le, le workbench avancé. Autant pour moi. Le loom, il va nous falloir ben, toujours des lingots de cobalt. Là, là, là, là. Bon, je prépare ça énormément hors live, hein, parce que hors vidéo. Ça me demandait beaucoup, beaucoup de compos et beaucoup de temps. Donc, il faudra le loom. Après, qu'est-ce que nous... Et je pense que c'est vraiment dans le repère bench et j'aimerais bien le faire avec vous mais ça va prendre du temps alors ce que je vous propose c'est que une fois que j'ai fait euh, bah, le repère euh, le fourniture bench donc peut-être que ça sera pour rien je vous promets rien mais on se retrouve à ce moment là et on voit, euh, on voit si, si c'est là qu'on peut faire les chaises, les tables, etc. Donc on se retrouve dès que j'ai fini de faire le repère bench. A tout de suite. Alors, j'ai fini de préparer tout ce qu'il fallait pour faire euh, notre fourniture bench. Donc on va aller voir si c'est bien là. C'est bien ça qu'il faut construire pour avoir les meubles. Alors, le fourniture bench, euh, donc on en a 30, des vis, 15 steel plates, voilà, et on va en crafter un. J'avais avancé un petit peu les litres pour les forges, donc 2 minutes 57. Alors, ce qu'on peut se faire peut-être, c'est les bilots avancés pour les forges. Alors, le bilot. Euh, on a de quoi... Nanana. Il nous faut... Il nous faut encore du, du minerai de fer. Hein. Ça va être un, un, un enfer. Il vraiment que je mine énormément hors vidéo. Hein. Donc, vous m'en voudrez pas pour ceux qui suivent la série. Si je mets énormément de temps à, à vous sortir... Le, enfin, énormément de temps. Hein. Euh, si je mets du temps à vous sortir euh, le prochain épisode... Parce que là, ça va demander énormément de temps. Alors, bilots. Euh, combien ils veulent de forges Ils veulent deux forges. Euh, sachant que la forge, quand on va dans place sable, elle nous demande un bilot. Donc, il faut deux bilots. Deux bilots, deux bilots, deux bilots. Hop, on va là. On fait deux. Voilà. 58 secondes. Et pour la forge, une fois 50 pierres, 20 clés. Alors, 50 pierres, ça ne va pas être trop dur à trouver. On en a plein la plage. De la clé, on en avait euh, ramené là. Je pense que je l'ai mis là. Parce que j'en ai assez. 54. C'est bon. Des pierres, j'en ai que 28. À moins que j'en ai qui traîne par ici. Il me semble en avoir vu pas beaucoup on prend la clé euh, il va me falloir encore de la pierre là j'en ai plus ici il n'y en a plus donc il nous faut euh, pour la forge forge euh, 50 pierres donc euh, comme il en faut 2 il en faut 100 euh, donc 100 pierres et eh ben il va falloir taper du caillou on se retrouve donc quand j'aurai tapé les 50 cailloux, bien sûr, hein. je ne vais pas vous imposer ça. Regarde qu'il n'y ait personne. Et on se retrouve dès que j'ai fini de taper les cailloux. Alors, par contre, il y a du monde. Ben, j'ai un loup là, on va les taper là-bas. Je vous retrouve dès que j'ai fini de, ben, de faire les... les forges, etc. Alors, j'ai fini de... de taper les cailloux, hein. donc j'ai lancé les deux forges qui nous demandaient. On va aller voir où en est notre euh, repère Bench. Hop. Il est là, donc on va le placer. On va regarder ensemble si, euh, si avec ça, on peut euh, faire les fournitures qui sont demandées. J'espère qu'il va pas falloir euh, 50 millions de choses. Hein, et J'espère que c'est dans ça surtout alors, <coughs> pardon voilà, les meubles sont bien là ok, donc c'est du bois je suppose hein, au niveau des tables et tout donc, alors il nous faut deux tables alors, pour les tables il nous faut des, des planches, des clous alors, on va ramener pas mal de bois ici, ça sera pas mal je pense, bois, clous comme ça, ce sera fait ah, je me suis connaissez. Tout ce qui est bois, clous, on va le ramener là. Ce qui est pas plus mal parce qu'on était un petit peu envahi. Clous. Alors, je pense que c'est bon. Je pense pas avoir des clous ailleurs. Bon, on en a des bouts de planque déjà. On va les prendre ok alors donc des tables alors il nous faut des poteaux alors pour les poteaux il nous en faut quatre donc il nous faut deux tables donc huit poteaux donc inventaire les poteaux c'est dans building building poteau poteau donc j'ai dit 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on les craft. Donc les deux tables, ça va être bon. Alors on prend notre petite liste et on bah, coche. Hein. Voilà, donc alors, les deux tables, après il lui faut 8 chaises, 8 chaises, 8 chaises, 8 chaises. Les chaises, c'est pareil. Donc, par contre, il faut des litres. Alors, les litres, faut que je reparte. Sur... Ah non, peut-être là. Combien je peux faire de litres Donc, je vais aller chercher des pots. Beaucoup d'allées-venues. Hop. Mais tu sautes. Non, tu veux pas. Hop. On va aller chercher des litres vite fait. Il y a de quoi faire des litres des dépôt. Heureusement qu'on en a On prend un gros shoot quand même au niveau euh, au niveau des stocks. Je pense qu'on arrive à la fin du jeu. Je vous le dis depuis un petit moment, mais il me semble. Hein. Alors, l'éditeur, je crois qu'ils en ont dit 8. Hein. Craft. On va aller vérifier ça. On a pris des, des pots sur nous. On va en reprendre ça nous débarrasse les coffres hop hop là on va aller là bas beaucoup beaucoup d'allées venu hein. alors donc on était aux chaises donc ils il leur en faut 8 On va mettre les clous là-dedans. Ça, ça, ça, ça, ça. Les liteurs sont en train de se faire. On a bien nos deux forges qui sont faites. Excusez, mon chat me euh, fait du bruit à côté. Ça ne change pas. Je vais la gronder. Alors, euh, les l'éditeur les, liteurs, les liteurs sont en train de se faire là j'en ai fait 8 et au niveau des chaises alors les chaises 2 4 6 8 j'en ai fait que 4 donc il en faut 8 de plus heures donc inventaire toc toc toc euh, l'inter il m'en faut 8 de plus. Voilà. On va ranger les autres là-dedans. Euh, réfléchissons. Alors, ensuite, ils nous ont demandé trois cabinets. Alors, les cabinets, pareil, des planches, des clous. Donc, on a ce qu'il faut. Trois couches, c'est des canapés. Alors là, il nous faut ah, il y a encore des euh, des, des lingots de iron, du bois et du clot. Le clot, ça avait des fibres. D'accord. Ok. Euh, trois couches et, et trois cabinets. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent les cabinets Ici, on l'a vu. Donc, des clous du bois, ça, ça devrait être facile. Et des bookcase. Ils en demandent euh, bookcase 2. On va faire 2. Craft. Euh, on va faire... Euh, je ne sais plus trop où on habite. Les, les tables. Les tables. Euh, deux tables. Là. Alors, les deux tables sont faites... Les euh, deux bouquets sont faits. Euh, Qu'est-ce qu'il nous reste à faire euh, Les huit chaises, les trois cabinets. Chaises. Hop. Alors, chaises, il nous en faut huit. Ils sont gros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. J'ai plus de quoi. C'est quoi qui manque Ça va être des clous. Ça va être un enfer. Ça va être un enfer si je tombe en rade de clous. Il va falloir refaire des clous ou en rechercher dans les villes. Donc, ça va vraiment être une session après de, de, de, de, de, de rechercher dans les villes ce qu'il nous faut. Moi, j'en ai euh, qui traînent par là quand j'ai vite rangé, mais je ne pense pas. En général, euh, j'essaye de ranger au fur et à mesure correctement. Ici, je n'en ai plus. Non. La clé, on va la remettre ici. Alors, on peut se faire des clous. Hein, euh, on va mettre ça là-dedans. La clé, on va la mettre là. La pierre, on va la mettre là. Le bois, on va le ranger. Peut-être qu'on va le garder sur nous. Euh, toc, toc, toc. Qu'un des clous. Non, on n'en a plus. Dans les différents ateliers, je n'en aurais pas mis de côté par hasard. Ça m'arrangerait bien. Tiens, mon couteau, je l'avais laissé là. Hop. Ici, il n'y a pas de clous. Non. Alors, par contre, je crois qu'on peut se faire des clous, mais il y a tellement longtemps qu'on n'en a pas fait. Ici, les clous, pour ça, il nous faut. Euh, ouais, on va essayer de s'en faire un petit peu. On en a là. On a 36. Hein. Et pour des irons de frondement, bah, toujours pareil, le, le, le, le iron. Il va falloir que je, que je mine énormément, énormément de fer. Alors, euh, on va faire ça. Et on va se faire un max de clous. Euh, max 7, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Donc on va vraiment falloir qu'on crafte des clous, des clous, des clous, des clous et toujours des clous. Alors, on va déjà les mettre. On va aller voir où en sont nos chaises. J'en aurais pas mis là-dedans par hasard. C'est on jamais? Non. On va refouiner là. On n'a pas regardé. Ici, il n'y en a pas. Mais normalement, tout est rangé, tout est organisé. Non. Et non. Ok. Bon. Nous n'avons pas de clous qui traînent. Alors, on va aller voir où en sont nos chaises. Alors, nous avons bien, on va le prendre avec nous, ça on va le mettre là-dedans. Hop, hop, hop, hop. Alors, nous avons bien nos deux bouquets. On les mettra dans le bateau, comme ça on est sûr. Euh, les tables. Alors, deux bouquets. Euh, table, il en faut deux, on les a. Pour le prochain coup. Ensuite, euh... 8 chaises, c'était là où le bas blesse. Donc, euh, pourquoi il ne veut pas me faire des chaises, c'est quoi qui me manque hein euh, Toc, toc, toc. Combien il veut me faire de chaises hein au max 7. Ah, craft. Ouais, en fait, c'est les clous qui manquent. Hein peut... Il en faut 10, on a pu en faire que 7. Oh J'en ai pas là-dedans qui traînerait Ce serait magique. Non. Bon là on a les vis. Hum. J'en aurais pas dans le bateau, je pense pas. Alors ici. Si on en est 70 clous ben, nickel, on veut pas se plaindre, on peut faire les chaises. Très bien. Alors, ça se fait par 10. Hein, euh, J'avais zappé ça il y a tellement longtemps qu'on ne fait plus de clous que c'était la galère en début de partie. Ça ne l'est plus. Donc là, on a combien de chaises 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je crois qu'on en a 7 et qu'il nous en fallait une de plus. Voilà, huit chaises, donc on aurait les huit chaises, et trois cabinets. Trois cabinets, euh, on a une chaise là, on la prendre. Euh, croche, croche, croche, croche, couche il me faut des, des, euh, des lingots, huit lingots. Et combien il va de, de, de couches Trois couches waouh ça va être tendu on verra ça dans le prochain épisode j'essayerai de tout avoir préparé hein. donc il va falloir que je, je, je chope énormément de fibres pour les transformer en clots à moins que j'y arrive tout de suite ça se complique sérieusement tout ça Alors, je sais que j'en avais crafté pas mal dans le loom j'en ai que 10 non j'aurais pas assez euh, sachant qu'un clotz il en faut 20 un clotz me demande 10 fibres donc j'ai de, de quoi en faire qu'un seul ouais. donc il va falloir que dans le prochain épisode on aille taper du bout de la fibre donc on va déjà faire le point là je pense qu'on aura bien avancé déjà sur cet épisode donc là ça se craft une minute donc à 10 secondes on en a deux chaises on portera tout ça dans le dans le bateau donc une fois qu'elles sont faites ben je vous propose qu'on se retrouve et on fera le point sur ce qui nous manque et voir ce qu'on fera dans le prochain épisode il ya la il ya le workbench à faire il ya on va aller voir d'ailleurs plus tôt on va aller voir le workbench pour en faire un autre Hop. workbench workbench alors les hunters sont de plus en plus nerveux plus en plus hmm. nombreux alors, le workbench, le workbench, le workbench, alors plaçable, le workbench, qu'est-ce qu'il me faut Bah, toujours des, des lingots, va bah, falloir vraiment... Là, je ne peux pas avancer tant que je n'aurai pas miné un maximum d'iron, donc ça me demande énormément de temps. Donc, workbench, pour l'instant, non. La chemistry station, euh, je crois que c'est dans le workbench qu'on le fait. Euh... Non, la Saubench, chemistry station. Euh, la chemistry station. Il va nous falloir des clous. Des clous. Euh, ça, je sais plus si j'en avais gardé des bakers. Il faudra vraiment que je fasse le tour et que, et que je mette tout là où il faut pour le faire. Donc ça sont là. Par contre, ça, je ne sais plus s'il m'en reste des bakers. Alors Voilà, c'est un petit peu euh, au pif, faut mettre que je les avais pas pris hein. donc ça déjà on va le prendre on va le mettre direct là pour la chemistry station ici ici euh, ensuite des coups bah, on va tomber en panne des becers des beckers des becers là j'en ai pas là il n'y en a pas a moins qu'on puisse le craft quelque part, le becker, oui, ici. Donc, c'est ouais, toujours pareil. Iron. Mais souvent, à la pharmacie, on en trouve. Hein? Donc, on va pas se prendre la tête. Je vous ferai ça au prochain épisode. Bon, là, je pas de becker. Là, j'en ai pas. Dans la forge, je n'en ai pas. Ici, je n'en ai pas. Ici. Ah j'en ai un. Alors, le Baker. Hop. Le baker. Alors la chemistry station, il faut. Il en faut quatre. Hein. Je n'en ai qu'un. Donc euh, il faudra qu'on se penche sur tout ça. Je n'en ai pas d'autres. Non. Euh... Ensuite, le loom. Le loom, le loom, le loom. Il n'arrive plus. À me rappeler, c'est tellement loin le moment où, euh, où on a fabriqué tout ça. Il y a armes, le loom. Dans quoi c'était fait déjà le loom euh, Peut-être le... Euh, toc, toc, toc, non Le loom. Euh, pareil, de l'iron. Donc, il va falloir que je mine, que je mine, que je mine. Et que j'aille faire le tour des villes. Alors, le loom, ok. Le wood stove. Euh, et un Sobench. bench. Alors, wood stove. Wood stove, pareil. Vous voyez, ling 20 lingots d'iron. Ça va être l'enfer. Euh, l'iron. Et le Sobench. Bench le so bench pareil 20 iron donc là on va être un petit peu coincé. C'est avec l'iron parce qu'il n'en reste plus. Pourtant, j'avais fait une session craft et eh ben je n'en ai plus assez. C'est bien dommage parce que là ça va pas m'en faire énorme. On va aller voir où en sont nos meubles, et puis on en restera là, je ferai hors, euh, hors vidéo, mais vous pourrez me retrouver en live sur Twitch, où je crafterai, etc. Donc vous pourrez venir papoter avec moi si vous avez des questions à me poser, et puis il euh, n'y a que ce moyen là, parce que sinon ça va vous faire attendre énormément, et puis regarder taper du caillou pendant trois plans, c'est pas génialissime. Donc on a bien euh, au niveau des chaises, il en faut 8. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a bien les 8 chaises. Donc les 8 chaises, c'est fait. Euh, au niveau des, euh, des liters chaises. Cher, un liters chair. Ah, je ne l'avais pas vu. Liters chair, ils en veulent. Bon, pareil, il faut du clotz Donc ça, on peut pas le faire. Il faut que j'aille pour ça. Euh, chercher des, euh, des fibres et euh, trois couches pareil des fibres j'en ah ben, tape des fibres et euh, donc couche 3 litres chers ça demande des fibres et trois cabinets les cabinets on peut en faire 1 2 3 2 c'est le clou qui va manquer euh, ok je peux en refaire des clous là-bas je crois pas hein. j'avais fait le maximum hein. alors euh... voyons voir est-ce qu'on peut se refaire des clous euh... kill non tu kills pas c'est moi qui te kill comme ça si tu peux me donner des clous ça m'arrange hop You will regret this. oui c'est toi qui vas regretter c'est pas moi Bon, c'est moi qui vais te tuer. Et tu vas me donner okay. un... Oui. Oui, oui, oui, oui, madame. Hop. Raté. Voilà. Vous voyez, je vous l'avais dit, ce pas elle qui va me tuer, c'est moi qui vais le... la manger tout cru. Bon, J'espère qu'elle n'a pas un copain avec elle quand j'ouvre la porte. Eux. Eh non, pas de clous. Bon. Ok. Alors, on était parti pour voir avant que cette dame nous perturbe. Est-ce qu'on peut se refaire des clous C'est le, le, le gros souci. Donc pour les rendre fragments, ben, il nous faut des fragments de d'iron. De hein. Des lingots d'iron, pardon. Et pour faire des clous, il nous faut des fragments... Euh... Écoutez, je vais lancer de toute façon euh, tout ce que j'ai en... J'en ai 38. On va ranger ça. Alors ici. Hop. Euh, le biofuel. Hop, ici. La poudre. On a plus besoin. Euh, ici, dans le loom. Voilà. On va ranger les pots. On n'a plus besoin. Ça nous a quand même pas mal vidé les stocks. C'est pas mal. Alors. Euh, le bois, je vais le prendre. Je vais le ranger dans l'autre... Euh, dans notre stockage à côté. Voilà. Ici, c'est des pots. Hop. Et là, il n'y a quasiment plus grand-chose. Et Campfire, je lui ai posé là-bas. Ok. Alors, euh, ici, c'en est où Cinq petites minutes. Alors, on a bien nos deux cabinets qui sont faits. Il en faut trois. Ah Oui, pour ça, il nous faut des clous On va attendre que les clous se fassent là-bas. J'en ai vraiment pas un hein, qui traîne par là. Quel dommage. Cette course aux clous est un enfer. Euh, non, là j'ai des vis, des planches. Non. On va se taper le, le, le délire du départ. Quand on manquait de clous. L'enfer des clous. Alors, je sais qu'en plus, quand je suis allée euh, hors vidéo, euh, préparer cet épisode pour que vous ayez tout. Ben, tout simplement, j'ai euh, laissé des clous parce que j'ai plus de place. Donc là, va ben, vraiment falloir, falloir euh, des fibres, des clous. Donc je vais me le noter euh, pour le prochain épisode. Donc euh, ce sera l'épisode, il me semble... Si je dis pas de bêtises, ce sera l'épisode 23 ou 24, je ne sais plus. <rire> Donc euh, il faudra euh, des clous. Il faudra de la fibre. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit qui manquait encore euh, Il faudra un max euh, de fer dans la mine. Ou bois, peu importe. Hein. Autour de nous, là, c'est sur notre île. Et euh, je crois qu'on aura fait le tour. Trois minutes. Euh, ouais, le problème, c'est vraiment le, le cobalt qui nous bloque. Écoutez, je pense qu'on va en rester là pour cet épisode. Moi, prochain coup, euh, prochain épisode, ben, j'aurais euh, fait le max pour qu'on fasse comme on a fait dans cet épisode, c'est aller directement amener euh, de l'autre côté à comment s'appelle-t-il, à Stan, à, il me semble, Stan, voilà, euh, lui ramener tout ce qu'il demande de là. Euh, alors je ne sais pas dans combien de temps je vous posterai l'épisode. Je vais faire au mieux. Mais euh, voilà, ça demande énormément de craft, énormément de temps. Il faut aller visiter, il faut aller fouiller. il faut aller, Voilà, donc euh, surtout miner euh, pendant un certain temps. Sachant que euh, le minerai dans une grotte, euh, vous le minez. Vous attendez minuit, vous ressortez le minerai à repop pour vous rentrez. Il n'y en a pas 3 tonnes. Sur la map, si on regarde, sur celle-ci, je crois qu'il y a 3 grottes. Donc on en a une ici. On en a une ici, on en a une là, on en a même quatre ici. Donc, je vais faire mon max, moi, de mon côté pour fouiller toutes les villes, récupérer un maximum de choses importantes. Et euh, des électriques parts, du cuivre, enfin tout ça, tout ce qui nous manque un petit peu. Refaire les stocks et on se retrouvera au moment de ramener à Stan tout ce qui nous manque. Mais surtout, miner, miner, miner parce qu'il faut que je ramène un max, mais un max Iron. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, un petit pouce en l'air, un petit pouce en bas, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit, vous abonner à la chaîne aussi c'est gratuit, donc n'hésitez pas, il n'y a pas que All Home sur la chaîne, il y a beaucoup d'autres jeux, après vous pouvez me retrouver sur ma chaîne Twitch, vous aurez le lien dans la description si vous voulez me retrouvez en live pour pouvoir papoter directement avec moi et me poser vos questions si vous en avez quel que soit le jeu. Sur ce, on en reste là. Moi, je vais faire le point. Euh, là, j'attends que les meubles se terminent. et euh, Enfin, les meubles ou euh, le faire. Et puis, ben, je vous retrouverai au plus vite pour amener à Stan tout le listing. Décidément, on aura fait des allers-retours aujourd'hui. Allez, plein de bibis, plein de zouzou, Et à très vite pour un, un prochain épisode Home. Bye, bye.